Voilà, salut à tous, donc on se retrouve à la suite. On a un petit peu tout, faire tester, faire cramer. Donc on a les petits chats qu'on avait vus il y a longtemps sur la chaîne, au tout début. Là on a les trucs du dragon, on a des petites boulettes de ninja, on a des petits feux qu'on tient à la main, des plus gros pétards, des moyens. On a le petit cône ici qu'on fera vers la fin avec le petit Charlie, parce que quand même ça fait 2-3 ans que c'est en attente, donc faudrait peut-être que ça pète. Et puis après on a des petites nouveautés, on a quelques claques droits, plein de petites fusées ici. Comme vous voyez, juste en miniature, on a commencé avec les petits euh, trucs d'anniversaire. Et puis, on a quelques fusées moyennes. Hein. Voilà, on est sur un feuillot d'artifice euh, moyen. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses euh, Ce que ça donne <rire> Donc, bon, voilà, on va faire euh, tout ça. Et puis, bon, j'espère que ça vous fera kiffer. Voilà, en espérant que ça tombe pas de nouveau. Après, ah, ouais, ça <rire> Ah, la douille, il y a des petits temps. trucs, alors ouais, t'as as fait ça là, ouais. justement on s'amuse avec des petites, euh, comme des barres d'encens pour faire tout cramer les trucs, ouais c'est tout, ouais, tout petit, par contre alors ça c'est un, un truc que j'avais pas testé la dernière fois, c'est un petit dragon, une petite planque de dragon, je sais pas ce que ça va donner, on va voir ça, des petits trucs Allez, bon, attends, Ah bien bon attendez ça le fait aussi Et après ça c'est les donc ça c'était la petite ah ouais. euh, la petite boule qu'on avait fait tout à l'heure au tout début et là, il y a les petits chats. Regarde, ça. Regarde, ça. Je sais que sur l'appareil, c'est fou, wow, ça va. Ouah, on verra bien. T'as l'impression d'être fondé de l'île Ouais, ça va fumer à mort. On met de lancer des... Regarde. Attends, c'est moi, juste... Attends, euh, restez là pour voir. Attends. Ok, euh, on, est, on a tout le cas de là à de l'arbre, ok Donc là, va s'amuser avec une petite, une petite barre comme ça, on l'avait vu il y a quelques temps, j'avais allumé, c'était vraiment pas... Pas une dinguerie, tu peux en prendre un au cas où tu veux Ça ne fait pas, hein, ça m'étonnerait. Regarde, comme ça. Bien ah, haut. Ouh Regarde yeah, comment ça passe Exlecto patronum Oh oh yeah. Ah bah t'inquiète plus Hé, quand tu m'avais entendu, je <rire> crois... Bon, dommage. Oh, oh. attends, tiens-le, tiens tiens-le à la main. C'est parti Oh ah trop ah stylé J'ai il n'y a dû avoir que la base dans le cadre, je pense. Ouais. Ah, il n'y a plus rien. Tu filmes quoi le sol Le sol ouais. c'est un feu d'artifice, soit que ça parte. Attends tu veux qu'on fasse une scène de, de, de Harry Potter Tu veux faire la, la baguette magique <rire> Par contre, j'en ai, ai plus qu'un, donc vas-y, t'en prie. Ouais. Tu veux aussi le faire Je reste comme ça Ouais, attends, euh, on est dans le cadre, essaye de faire devant. Et, et au pire, balance des phrases en mode de... Expecto Patronome, Azadac et la vraie et compagnie. <rire> ah non, j'en ai encore un Attends, j'en ai encore un Tu veux qu'on le fasse ouais, oui. Un contre un Attends, attends, ça, il faut le filmer, ça. Ah, T'es sûr, ça filme ah, Ouais. Ok, attends, je baisse un peu. Ok. Vas-y, attends, on va, voir ça. on va se lancer sur euh, un duel de baguettes magiques à 5 coups. Donc, euh, ça va être drôle. Mais voilà, ouais, comme ça ne pète pas, euh, ce ne sera pas trop méchant. Vas-y, chacun, chacun dans son coin. Attends, il faut que ça prenne un peu de longueur. Mais... Expectant, patronome. <rire> <rire> Feu! Ah non merde, je voulais qu'on ait encore un C'est trop drôle ça Allez, ah, dans la boîte à manis. Je pense pas que c'était comme ça. Merde Merde, <rire> c'est bon Soyuz ça c'est pas... trop stylé ça Attends, attends j'ai envie de tester les, les moyens un peu tard là. Ah, là c'est pas mal Allumage du premier Bison 2, il y en a quelques-uns mais ça reste d'être sympa. plus fort quand même. Oh, je suis déçu, Pire, je dis, ah non mais c'est pas les plus grands, c'est pour ça, voilà, et là on a un bison 3 qui est encore à un niveau dessus, voilà, là on va faire les, les plus gros, prêt pour le plus gros attends vas-y mets toi là, non pas prêt du tout, on est toujours bon, on est toujours bon. allez, artificier, Putain je m'attendais vraiment à plus. Oh, ça, trop ça, stylé. Elle, elle parvient à ouais à 80 mètres quoi. ça fait comme ça. Bon, est-ce qu'on n'allumerait pas deux trois gros pétards? Pour lancer les hostilités sur la fin, parce qu'on a quasiment tout fait. Hein. Ah non, tes y a toutes tes petites. Le problème des petites comme ça, c'est pas comme... bah, En fait, attends. Bon j'ai lancé une fusée là, je suis pas en hein. place oh, putain. train oh. <rire> ah, C'est trop classe <rire> On ouais, est quasiment à la fin. Ce sera trop une vidéo très longue et chiante, mais bon tant pis. On est euh, sur un cône en écume. Ça dure à peu près 30 secondes, donc je vais vous laisser kiffer pendant ces 30 secondes. Ah, Elle ne pas ce que ça va faire. Hein. Mais ça ne va pas être énorme, je pense. Oh, waouh incroyable ah, Ça éclaire hein C'est ouais, le gros modèle. Tu vois, tu veux, euh, veux les en gros. Ça, ça va. Oh Des gros pétards! Des quoi? Ah, bah, celui-là! Tiens, mmh. je suis parti! Oh, je parti l'air! C'était le mien qui. qui pétait dans ma main! <rire> ah, bah, attends, Il y a ça là! Alors, on a un petit truc, c'est. Euh... Des petits loups, alors je pense que ça va être des, ouais, des petits trucs sympas, on va voir ça. Tiens j'ai des petits loups, il, a... il y en a 6, 7. J'ai aucune idée de ce que ça va faire. Waouh, wow, ça les des flashs que ça fait. Ça, tu vois, pour tourner en fait, avec, tu hein. mets ça au bord des routes. Pour tourner avec un film, c'est bon. Attends, t'es mal, alors là j'ai un truc, je sais pas du tout ce que c'est. Ça attends, c'est attends. un Waouh. Oh, ça, coûte pas, ça coûte pas cher. Alors, on a un petit truc, c'est les petites tornades, donc viens, je t'en passe une. Et je te propose de les allumer en même temps pour voir ce que ça va faire en même temps. Ah, oh, c'est les trucs de tailleur! Oh, c'est cool! Ça dire, on dirait que ça fait un ajout. Ça il y Il faudra faire gaffe. Ouais ouais non mais on y va, on y va pas. Hein. Allez gros pétard, il en reste plus beaucoup. Cadeau. dépucelage de feu d'artifice. Ouais exactement, euh, dépucelage feu d'artifice. Ouais. comme ça, ça me fait trop kiffer. Ouais. Oh, il y en a un gros, là, encore. En fait... Attends, fais gaffe, t'en en pas une main, hein, parce que là... Euh... En fait, mon boulot que j'ai pas... Oh, comment ça résonne Oh merde, putain, je suis connu <rire> T'as fait les, les petites boules là Ok. On ne voit plus rien là. Donne ta main, donne ta main. j'ai vu ça il oh, faut bouger, il faut bouger, il faut bouger, il faut Il y a des gros pétards Il faut fumer les gros pétards Ça fait trop bâton de vie Ouais c'est vraiment ça euh... Il y a pas de On essaie de les faire péter en l'air. Attends, j'ai essayé de les allumer Par en diagonale là c'est un peu ah. ah. ah. trop euh, mal oui oui alors euh, du coup euh, mesdames et messieurs merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo on va bah, voir le dernier gros modèle parce que bah, c'est la fin hein. ça a toujours bien une fin si j'arrive à enlever le, le plastique euh, comme vous l'avez vu, on a fait un peu péter être tout, dans tous les sens. Euh, J'espère que ça, ça vous a plu. De toute façon, moi, sur ma chaîne, comme je vous l'ai déjà dit, on fait les choses à la cool, on se prend pas la tête. Donc, euh, bah surtout, euh, gros like. pouce en l'air, commentaire et compagnie. Vous connaissez la chanson. Ça t'a plu Allez, ça va être bon. Donc, comme vous le voyez, ce que ça va donner. Je me mets un peu loin. Et prêt? Ouais. C'est parti! Je sais pas ce que ça va faire. Wow, oh, stylé! Ah, oh, c'est cool! Bon, ça dure pas longtemps après, hein? Mais... Ah! Ah, voici! Ah, bah si. ah c'est un vrai feu d'artifice. <rire> Et voilà, voilà. terminus. C'est quasiment bon. Ah, tiens, pour lui mettre... Bouboule! Putain, chier. Aïe! Attends, oh. j ai, j ai tenté ah, je vais tenter un truc. Ah, c'est pas le faire? Tu peux venir? Peut-être avec ça, je pense pas. Tu vois les trucs d'étincelles là. Ah ouais. Attention aux yeux. Ah mais c'est une blague. Ah, voilà. Oh c'est chaud. Sont trop plantés. Ouais. Dommage. Il a pas pété. Il a pas pété. Tu veux tenter? Non, non, je t'en prie. Non, ça va. Je suis caméraman. <rire> ah bah attends, tes mains, regarde, il y en a qui se... Qui se cachaient, là, les petites boulettes. Ah ouais. Ils sont restés collés Non. Hein Joyeux anniversaire dans les ailes, <rire> ouais, ça part en diagonale. Ah sinon je les pose. Ah oh ouais. En torpille, tu sais. Ouais, torpille. Oh, Faudra incliner la boîte. Ouais. <rire> ok c'est D'un nul. Faut vraiment trouver un système d'allumage. Euh... Avec tout. Mais c'est vrai que ça fait partir un câble d'un coup. Tu j'ai eu du feu jusqu'à moi. Mais ouais. ouais. Oh putain, elle est oh, partie putain, elle est Super. Loin. Elle a fait. Euh, je en vais en vacances. Ouais, bah, il n'y a pas de gravité, Je la garde en main, genre normal. <rire> Les traces que ça fait. Oh, ça fâche. Oh. Il y a le doute sur celle-là. C'est comme ça que ça pouvait allumer. Putain, ça veut pas. le sac. Ouais, je pensais même pas <rire> à mon sac. Là c'est vraiment dans la nuit noire. Ah là ça.. ça se voit, c'est sûr la ah vache, ça commence à faire humide hein Je sais pas quelle heure il est. Oh, Je peux pas en savoir. mcdo ils sont ouverts jusqu'à quelle heure 22h. Pas plus Non, on a va savoir, on est pas à Paris. <rire> ah mais avec le Covid et tout ça a changé, c'est pour ça. Oh ah, ça ressemble au, au canon euh, multi-canon de, de Vinci ça hey c'est là, c'est la, la visée des secondaires, c'est exactement ouais, ouais. ça, ça part à gauche, à droite en diagonale il n'y a rien qui touche oh putain, ça <rire> il y en y y a une qui une sont tendus. Qu non mais elles doivent tomber dans, dans de la boue mouillée donc... Ah, y en a une là... Ah, le carton est destroy. Le, le carton il a pas aimé le, la, la soirée. Vraiment... Il était bien pendant deux ans, il a fait ouais, je suis nickel, là je me suis chier. Et je crois qu'on est sur la dernière. On met au briquet, hein. Parce que quand même... Oh, ah, le mieux, le mieux. Allez, ah, le mieux pour la fin, on est eh d'accord. Oui. Et bah du coup, du coup, du coup sur tout ça, bah, je crois qu'on est à peu près bon. Pour vous les abonnés, c'est le cadeau, c'est le bonus de la vidéo. On une petite expérience. Tu euh... top les doigts. Non non, mais je le fais pas là, je le pose après. Euh... Allez, on va voir ce que ça donne. Tu cours vite. Ça ah, prend quoi, toi, toi. Un euh... oh, putain. Wow. Bouquet final Mais <rire> encore ah, Du coup, ça l'a éteint, je crois. Alors, par contre, faut faire gaffe. Ah, Celui-là, il a pété. Ouais, non, c'est moyen. On est sur un 50% de réussite. C'est décevant. Je m'attendais vraiment à ce que ça fasse. Ouais. Okay. Hein, c'est la fin. Ah, la boîte de déchets Ah, hein, les déchets <rire> Et puis ça... Euh, hein. Ouais de toute manière... Du coup c'est un peu c'est un peu la merdouille cette histoire sur la fin. Bon voilà, sur ce j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Il y a peut-être un peu longue, mais bon, c'est pas le plus dingue. On n'est pas artificiel, on fait ça juste pour le kiff. En tout cas, ben, je leur dis encore, hein, mais toujours, et tout le monde dit ça, mais il faut le faire. Hein. Donc euh, un gros like, un petit commentaire si jamais vous voulez voir d'autres choses, ou peut-être de nouveaux tests de feu d'artifice, ou de nouvelles expérimentations avec plein d'étincelles et tout ça, tout ça. Au cas où, euh, bah non, partagez pas, c'est pour, eux, on s'en fout. Et puis euh, bah sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Il y a plein de sujets. Moi, je fais, quasiment jamais fait d'artifice. Là, c'est vraiment pour les fêtes ou pour s'amuser. Mais sinon, bah, on pourra se retrouver sur une prochaine vidéo sur euh, la machine sous vide ou plein d'autres choses euh, du style. Voilà, ciao. Ouh.